ensemble encore ce soir et c'est un privilège que Dieu nous donne de pouvoir avoir cette liberté euh, de pouvoir avoir cette liberté de partager en son nom je vous souhaite à tous bienvenue dans ce temps de partage que nous avons le lundi et le mardi sur cette chaîne et sur ce sujet de entrer et se mouvoir dans la visible de Dieu, c'est-à-dire dans le royaume des cieux. En prenant des mots peut-être plus simples, euh, entrer, marcher par l'esprit. J'aimerais ce soir attirer votre attention sur quelque chose qui est, qui est, comment dire, très important pour justement cette marche. cette marche quotidienne avec le Seigneur. Lorsque Dieu nous a rencontrés, ou plutôt lorsque nous avons accepté de rencontrer Dieu, nous avons découvert sa présence et la promesse qu'il a faite qui serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du siècle. Cette présence de Dieu est quelque chose que nous recherchons tous, que nous désirons tous, que nous apprécions tous, dès lors que nous l'avons goûté une seule fois. On devient accro en quelque sorte. Nous recherchons sa présence parce que dans sa présence nous avons la vie. Nous recherchons sa présence parce que dans sa présence nous avons la lumière. Dieu ne s'impose pas, Dieu se propose et il nous propose cette communion avec lui, nous avec lui, cette union, cette mise en commun, il nous la propose, il ne nous l'impose jamais, mais il est toujours là, présent, ou que nous puissions vivre cette communion avec lui, ce partage, cette intimité, cette douce intimité à laquelle chaque homme, chaque femme, aspire pour sa vie. Dieu se révèle. Lui est un Dieu qui se révèle et qui révèle sa volonté. Vous savez que l'amour... La preuve de l'amour, c'est d'accomplir la volonté de celui que nous aimons. Nous recherchons à lui faire plaisir. Lorsque un jeune homme est amoureux d'une jeune fille, il va lui faire des cadeaux. Il va chercher qu'est-ce qui pourrait bien lui faire plaisir. Et il va chercher à lui faire plaisir. Ça, c'est l'amour. Et avec Dieu, c'est pareil. Dieu révèle sa volonté pour que nous puissions l'accomplir et ainsi lui prouver notre amour. Alors par euh, effet de miroir, Satan, qui est le copieur de Dieu, va essayer de faire la même chose, mais d'une autre façon. Et c'est là où nous, chrétiens, nous sommes très, j'irais dire, handicapés, par manque de connaissances, du fonctionnement de Satan. Satan nous a aveuglé, il est dit qu'il aveugle le monde entier. Il nous a aveuglé pour que nous ne voyions pas sa, sa stratégie, sa façon de faire en quelque sorte. Pourtant, la Bible est claire, les saintes écritures sont claires pour nous montrer cette stratégie. Satan, va chercher à nous connecter, à prendre contact avec nous, comme il a fait dans le jardin d'Éden par le biais du serpent. Il a contacté Adam et Ève dans le jardin d'Éden par le biais du serpent. Le contact qu'il cherche à avoir est toujours dans un objectif de domination de contrôler notre volonté, de contrôler notre être euh, spirituel, notre être intérieur. Il a cette volonté de, de contrôler notre volonté, parce que quand il contrôle notre volonté, il va contrôler toute notre personne. Il va chercher à contacter notre corps, tout simplement par les besoins du corps, les besoins physiques, ça va être la nourriture, ça va être le sexe, ça va être la sécurité, qui vont être des moyens pour lui de nous faire dévier euh, et de regarder à notre besoin, de regarder à notre crainte, de regarder à notre risque et de détourner les yeux du Seigneur. C'est son moyen à lui il va nous harceler par des mauvaises pensées, des maladies, des douleurs, des chagrins. Il va donc toucher notre corps pour pouvoir atteindre notre âme et s'il le peut souiller notre esprit. Ça, c'est l'objectif de Satan. Et toutes les connexions qu'il cherche à faire, nous avons à les dénoncer. C'est quelque chose qui est, qui est certainement peu connu, mais derrière toutes Connexion de l'ennemi, il y a un esprit familier, une puissance de ténèbres qui nous, qui nous suit en quelque sorte, comme nous avons nos anges gardiens, eh bien, il y a des puissances de ténèbres qui nous suivent, pourquoi Parce que Satan, c'est le singe de Dieu, il copie Dieu, il n'est pas un Dieu, il est une créature, donc il ne peut rien créer, par contre il peut contrefaire. Et vous savez eh bien ce qui est dit, c'est qu'il se déguise en ange de lumière donc, beaucoup de personnes se laissent prendre par le surnaturel, pensant que le surnaturel est forcément le spirituel de Dieu. Eh bien, détrompez-vous, détrompez-vous. Le surnaturel n'est pas garanti de venir de Dieu. Pourquoi Parce que simplement, Satan se déguise en ange de lumière. C'est la Bible qui le dit. Donc Satan cherche toujours à nous connecter, à nous contacter, pour avoir ce contrôle de notre être. Tandis que Dieu s'offre dans sa présence, nous propose sa présence, nous offre sa communion, se révèle, nous révèle sa volonté pour que nous puissions l'accomplir librement. Dieu nous appelle à une liberté en lui. C'est une liberté parfaite, tandis que Satan nous met dans l'esclavage, dans la domination, dans le contrôle, et c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Donc, Satan nous connecte, et toutes ces connexions, nous avons à les défaire, à débrancher les prises, en quelque sorte. Vous savez, je dis souvent, un chrétien, c'est quelqu'un qui a les deux doigts dans la prise du ciel. Eh bien, en quelque sorte, quand vous vous branchez dans le ciel, vous êtes obligé de déconnecter tout ce qui vous retient à la terre parce que sinon le fil il est trop court et tout ce qui nous retient à la terre sont toutes ces connexions que Satan cherche à avoir dans nos vies et nous avons l'obligation de nous défaire de cela parce que nous sommes nous avons un modèle nous sommes à la suite du Seigneur Jésus qui est venu pour dé défaire, détruire les œuvres du diable Eh bien nous aussi, nous avons cette capacité en lui, en Jésus Christ en Yeshua, nous avons cette capacité de détruire les œuvres du diable, d'abord dans nos vies ne cherchons pas d'abord ailleurs, dans nos vies ma vie est-elle libre en Dieu ma vie est-elle claire en Dieu est-ce que je n'ai pas encore plein de liens, de ficelles, de fils de, de, fil de fer barbelés qui m'en serrent, qui m'entourent, me, et dont je dois, moi, me défaire. C'est ma responsabilité de couper tout ce qui gêne pour avancer dans la marche spirituelle. Je ne vais pas aller plus loin euh, aujourd'hui, parce que j'aimerais que vous réfléchissiez à cette chose-là ces connexions de Satan dont nous avons à nous défaire. Et derrière toutes ces connexions, il y a toujours un esprit familier qui euh, nous agresse, nous attaque, nous maintient en captivité. Et nous avons cet ordre-là, celui qui croira chassera les démons. ça sera le signe qui va accompagner la foi. Si vous ne chassez pas les démons de votre vie, quel est le signe que vous avez cru Comment savez-vous que vous avez cru Mais si vous chassez les démons de votre vie, vous voyez la différence de l'avant et l'après. Et vous savez que oui, vous avez cru dans la bonne, euh, la bonne source, vous êtes branché à la bonne source, vous êtes enfant de Dieu. Celui qui croira, voici les signes qui il l'accompagneront, ils il chasseront les démons, ceux qui croiront, chasseront les démons, guériront les malades, etc. Commençons, C'est la première chose, c'est chasser les démons. Et c'est les démons de notre vie. Que le Seigneur ouvre nos yeux sur ce monde spirituel qui nous entoure, afin que nous puissions le voir, lui, le Seigneur, et le suivre tel qu'il le désire. Shalom